Salut, salut oh, Ça commence mal. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis contente de faire cette vidéo. Oui, pas d'introduction, pas de préliminaire, parce que c'est vraiment la suite normalement logique de la vidéo précédente, donc à savoir comment rechercher des pépites. Là, on va aller un peu plus loin, et surtout, je vais vous donner des éléments de contexte pour mieux que vous compreniez tout simplement comment on, comment on investit mieux, les formes en fait de levée de fonds, tout simplement, je pense que c'est vraiment essentiel si vous voulez mieux comprendre déjà les crypto-monnaies, euh, l'histoire, le contexte, et euh, c'est comme ça aussi, indirectement, que vous saurez quand il faut investir, si c'est le bon moment, etc. Donc, euh, trêve de bavardage, je vais aller directement à l'essentiel et on va faire la mise au point, justement, des euh, levées de fonds. Alors, on va commencer avec la première forme la plus connue, qui sont les ICO. Alors, il faut savoir que c'est Ethereum, forcément, qui avait lancé la danse en 2014, mais c'était encore un peu nouveau et il a fallu attendre 2016 pour voir un peu de traction et c'est surtout en 2017 que là ça a littéralement explosé où on a enregistré des records jusqu'à 2 millions de dollars investis. C'était déjà énorme pour l'époque, même si aujourd'hui vous regardez le marché de, de la DeFi et vous vous dites c'est rien à côté, mais c'était vraiment la toute première fois qu'on voyait un tel engouement et, et surtout de telles sommes investi dans les projets crypto. Malgré cet engouement, il y a eu quand même des projets, il y a eu pas mal en fait de projets bidons qui n'ont pas euh, bah, qui n'ont pas porté leurs fruits, qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ce qu'il fallait retenir, c'est que en fait tout simplement euh, les ICO, tout le monde pouvait participer, c'était euh, vraiment la bénédiction pour les entrepreneurs d'une part parce que honnêtement il fallait simplement une campagne marketing pour euh, réussir à récolter des fonds et, et pour lever des fonds rien de plus simple c'est à dire pas de KYC, si on ne donne pas de documents ou quoi que ce soit on envoie simplement euh, des eth ou du bitcoin ou même des fiat hein, ça s'est vu aussi à une, à une certaine adresse et comme ça on nous donne des tokens de, de, du projet donc voilà ça s'est fait comme ça c'était super mais vous pensez bien que les arnaques plus la fuite des capitaux, parce que euh, la plupart des entreprises, vous pensez bien qu'elles ne se sont pas gênées d'avoir de, des comptes dans des paradis fiscaux, surtout que dans les ICO, il n'y a, a pas de réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin ni de faire un rapport, ni d'être transparent euh, financièrement. Donc même les investisseurs n'avaient pas accès à ça, c'était hyper opaque. Donc forcément, les États ont commencé à légiférer, et ils se sont dit, les ICO, euh, oui, en théorie, c'est très bien, mais euh, ce n'est pas possible, on laisse tout le monde investir comme ça, il y a trop de dégâts, il faut absolument qu'on trouve une nouvelle forme. C'est comme ça que petit à petit, on a commencé à parler des STO. Et STO, comme le nom l'a dit, c'est Security Token Offering. Tout simplement, il y a une infrastructure, c'est réglementé. Et les entreprises qui veulent lever des fonds via une STO, elles ont une procédure à suivre qui est hyper rigoureuse. C'est-à-dire que là, ce n'est plus la fête au village comme avec les ICO. Ce n'est pas simplement un site et une campagne marketing qu'il faut faire. Il faut donc avoir un projet solide, si vous voulez, un dossier béton qu'il faut soumettre aux autorités américaines pour le coup. Enfin, C'est beaucoup plus long, c'est payant, ça prend du temps. Là, l'entreprise ne lève pas des fonds comme ça. Et pire encore, elle doit en, elle doit en avancer. Donc c'est vraiment plus compliqué. Et même du côté de l'investisseur, alors c'était un peu double. Parce que pour le coup, ça a été plutôt pensé pour lui. Parce que là, les projets étaient réglementés, on savait qui était derrière, les équipes, elles étaient formées on savait qui on avait à faire et les projets étaient naturellement plus matures. Et la grande différence surtout, c'est que quand on a un utility token, bon, on a le token d'une entreprise, voilà tout. Quand on a un security token, on a quand même un token qui est indexé, en fait, qui fonctionne comme un titre. C'est-à-dire que c'est vraiment, là pour le coup, à peu près la même chose que d'avoir une action d'une société. Donc c'était intéressant pour les investisseurs, mais aussi, là encore, grosse barrière à l'entrée. Alors, il fallait remplir des KYC, il faut aussi passer par des certaines structures. Et par exemple, pour les Américains, qui, sont quand même, qui font partie de ceux qui investissent le plus, dans les, euh, dans les projets cryptos. Certains projets demandaient d'être euh, un investisseur accrédité, donc euh, plus de, de, de gagner plus de 250k par an. Enfin, vous, vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que les barrières à l'entrée étaient énormes, même si, à un moment, on a cru que c'était la forme finale parfaite pour les deux parties. Mais bref, il fallait que ce soit accessible, et c'est comme ça qu'on en est venu, petit à petit, à cette forme qu'on appelle euh, l'IEO, donc euh, Initial Exchange Offering, comme vous voyez, le mot exchange, c'était fait et structuré par les plateformes d'échange. Alors, on s'est dit, c'est un peu la forme parfaite, puisqu'en fait, ça correspond bien aux ICO. On garde ce qui est intéressant des ICO, sans, sauf qu'on met une petite réglementation, on met une petite structure quand même, qui va être définie par les plateformes d'exchange. La première à le faire, bien évidemment, ça a été Binance. Et on a eu des exemples avec BitTorrent, par exemple. Ça a été des vraies réussites. Et là, pour le coup, euh, ça a arrangé tout le monde. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la plateforme qui va s'occuper de faire la levée de fonds pour les entreprises et donc elle va faire en amont le tri que l'investisseur euh, dans les ICO ne faisait pas ou ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas les documents pour le faire. Euh, on s'est dit que c'était le format parfait, surtout qu'il gardait les principes euh, qu'on aimait bien dans les ICO. Parce qu'au fond, les ICO sont très bien, c'est pour ça aussi qu'il y en a encore aujourd'hui. Elles sont très bien, si vous retirez les 3-4 euh, rigolos qui, euh, qui font, disons le mot, de la merde avec, qui veulent juste le faire pour gagner, pour bah, se tirer avec l'argent, en vrai, c'est vraiment super Super, autant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs c'est à dire que maintenant même vous dites vous que si vous voulez monter une boîte bah, euh, pour lever des fonds il n'y a pas mieux sérieusement euh, sur terre il n'y a pas mieux dans, tout, dans tous les business du monde que cette forme là de lever de fonds enfin bref c'était pas mal mais il y a eu trop de dérapages donc euh, si on passait par une plateforme d'échange c'était aussi bien surtout qu'une plateforme d'échange vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais en tous les cas, vous n'êtes plus anonyme, c'est-à-dire qu'elle connaît votre résidence, votre nom. Et quand vous investissez donc sur les, les tokens qu'elle met en vente, eh bien, on sait qui est derrière. On sait que c'est vous qui avez acheté en l'occurrence. Et euh, de la même manière, quand elle choisit de lister une entreprise, pour garder sa crédibilité, vous pensez bien qu'elle ne va pas choisir des entreprises bidons. Donc elle va faire un gros travail de diligence. Elle va avoir accès à des, euh, à des documents que, que l'investisseur lambda, comme vous et moi, n'avons pas ou n'avons pas le temps de, de, de, de suivre, etc. Et donc elles vont faire tout ce travail en amont, c'est-à-dire qu'elles vont sélectionner des projets pour, les, pour pouvoir les lister sur ces plateformes. Donc jusque-là, il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. Alors les plateformes dans lesquelles on peut faire euh, des I.O., il y en a pas mal, euh, elles ne sont pas toutes très bien, mais il faut savoir que la plupart maintenant le font. Alors, il y a Binance qui le propose, même si Binance, je vais en reparler parce que, euh, il y a un univers, un écosystème un peu plus complet qu'elle le propose, donc euh, c'est plus intéressant, mais euh, toutes les autres plateformes le proposent. Il y a Kikex, si vous êtes dessus, vous connaissez le programme euh, Jamstar, qui est pas mal aussi, donc là, elle va lister aussi des projets. Et si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, vous aurez accès aussi à euh, des AIO qui sont donc euh, gérés, par euh, les plateformes d'échange. Il y a aussi Probit, alors euh, Probit, je suis un peu euh, mitigée mais il peut y avoir aussi des bons projets, ça dépend. Et euh, surtout le plus grand, le meilleur, très clairement, dans lequel il faut à la limite ne pas s'inscrire mais au moins euh, aller de temps en temps parce qu'il a vraiment montré avec le temps qu'à chaque fois qu'il sélectionnait des projets, à chaque fois c'était bien fait, à chaque fois c'était solide et cohérent. Bien évidemment, je parle de la plateforme CoinList. Alors, à l'origine, elle était plutôt axée pour les investisseurs, les petits business angels, parce que vous voyez, on peut s'inscrire avec son profil de Angel list ça veut tout dire. Elle nous a déjà prouvé, et ça c'est un fait véridique, je pense vraiment que c'est la meilleure, que les, les, les futures plateformes qui vont cartonner et sur lesquelles il faut investir au plus vite. En général, on se trompe pas avec CoinList. Et donc, ça me fait venir au conseil le plus important, à la chose qu'il faut vraiment retenir, le temps quand vous faites des investissements, c'est celle-ci. Essayez, comme Coinlist, de suivre toujours les projets qui ont eu de gros backups, qui ont eu de gros investissements avec les, les, les, les plus grands fonds d'investissement crypto. Bon, les fonds d'investissement crypto, on commence à les connaître. Euh, je vous mets la liste là sur... Euh, D'ailleurs, j'ai écrit l'article, où vous les trouverez un peu plus en détail, mais euh, que ce soit Pantera Capital, Venture, euh, Coinbase Venture, etc. À force, on commence à connaître les noms, justement. Mais euh, en général, ils ne se plantent pas ou ils font en sorte de ne pas se planter. Ça va vous aider aussi à prendre des choix. Par exemple, je sais que là, je reçois pas mal de messages pour le fameux safe moon. Alors, je sais que c'est pas facile de savoir si c'est du Ponzi ou pas. En tous les cas, le business model, il est franchement... Euh, mathématiquement, il est très bien pensé. Mais justement, il, il, il nécessite en fait l'arrivée la, de nouveaux entrants systématiques qui est le propre d'un système à Ponzi. Mais bon, euh, ça veut rien dire. Déjà, il y a eu pas mal de projets comme ça dans le passé qui étaient un peu bancals et qui ont été rectifiés par la suite. Surtout qu'il y a Binance derrière, ils vont pas laisser ça comme ça. Mais par exemple, si, euh, voilà, si vous hésitez, on va pas toujours poser la question à d'autres surtout qu'on ne sait pas, personne ne sait mieux que vous parfois même les grands investisseurs ne le savent pas forcément comme on l'avait dit dans l'autre vidéo, il y a des paramètres qui nous échappent eh bien, par exemple, quand vous vous posez cette question-là, quand vous avez des doutes, que tout semble bien, mais que bah, voilà, vous hésitez, quand même, vous investissez une belle somme, euh, c'est pas rien, quoi. vous n'avez pas travaillé pour rien, ben, je pense que le mieux, c'est de savoir justement, c'est de voir qui a investi derrière. Ça peut tout vous dire. Et maintenant, on va faire le travail euh, en direct, parce que voilà, tout simplement, on va regarder pour SafeMoon si elle a eu des investissements. Par exemple, ce qu'on voit avec SafeMoon, c'est qu'il n'y a pas eu de fonds d'investissement derrière de, de, de la part de professionnels, tout simplement. C'est déjà quelque chose qui est pas louche. Il hein. y a pas mal d'autres entreprises qui n'ont pas été investies, qui ont quand même marché. Mais euh, voilà, c'est-à-dire, si vous avez des doutes, plus en plus, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de fonds d'investissement qui ont posé, qui ont mis leur bille dessus, bah, euh, méfiez-vous un peu. Ça, essayez de le faire, on s'en fout de SafeMoon en fait. Essayez de le faire pour tous les projets que vous avez et je vous assure, je, je je ne saurais pas trop insister en fait parce que ça vaut le coup. Si vous suivez cette méthode-là, euh, vous risquez de, enfin, vous allez certainement faire de bons investissements vraiment. Pour justifier mon propos, je vais simplement vous raconter quelque chose. Donc, on va prendre l'exemple d'Uniswap, on a un exemple qui va vous parler parce que bien sûr, c'est le DEX le plus, euh, le plus gros en termes de volume de trading par jour, par mois, etc. Donc, c'est le plus gros. Mais pourquoi c'est le plus gros Et son succès ne vient pas de nulle part. Vous pensez bien, c'est le DEX, enfin, la plateforme qui a reçu le plus de financement et et en plus, elle a été euh, financée par les plus gros, les plus connus, comme le très grand Andrisen Horowitz. D'ailleurs, si vous deviez en suivre qu'un, euh, ce serait plutôt celui-là. Quand, euh, quand un gros fonds d'investissement investit dans une entreprise, il y a de fortes chances, surtout que là, on parle de, de, de millions levés, il y a de fortes chances que ça aboutisse et que ça marche. Parce que ce qui se passe quand elles investissent, elles, elles ont des actions dans la société, elles, ont, elles vont prendre part en fait, au conseil d'administration, etc., et donc elles vont donner des idées, elles vont même les imposer. Et par exemple, quand Uniswap a fait son airdrop magnifique, où on s'est dit, dupe comme on est, et content aussi, « Ah ben voilà, elle nous offre des Unis, ça s'est pas fait n'importe comment, ça s'est pas fait pour notre, nos beaux plaisirs, vous pensez bien, c'est pas de la gratuité, de la générosité de la part d'Uniswap. » T'inquiète pas, j'avais bien compris qu'ils n'ont pas fait ça pour nos beaux yeux. Ce qu'ils savaient, c'est qu'en donnant, en distribuant des tokens unis comme ça à des milliers d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec Eh bien, ils allaient les trader sur la plateforme. C'est ça que, d'ailleurs, si, si vous avez été euh, un chanceux qui en a reçu, eh bien, systématiquement, soit vous les avez odelés, mais la plupart, on les ont tradés. C'est-à-dire quoi Ça vous a poussé à utiliser le DEX Uniswap, un peu de la même manière que, que, le, que le fait euh, Nescafé avec les, les capsules. Eh bien, c'est un peu le même principe qui s'est passé avec Uniswap. Et cette, ce génie marketing, et surtout euh, la possibilité de le faire, hein, surtout, elle est là la possibilité financière de le faire elle a été rendue possible par les fonds d'investissement en gros ce qu'il faut retenir c'est que quand un fonds d'investissement investit, il va faire en son, en son pouvoir il va faire son maximum pour que la boîte génère des fonds pour que la boîte génère des capitaux pour que la boîte soit rentable parce que ce sont les fonds d'investissement, leur boulot dans la vie, leur raison d'être, un fonds d'investissement, sa raison d'être, c'est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand elle, elle investit dans une société n'importe laquelle, son but, ce n'est pas de, de jouer aux cartes et de, de, de, de se gratter le, le ciboulin. Ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. Et c'est pourquoi c'est le meilleur conseil au monde en termes d'investissement en crypto, c'est de suivre celui-là, parce que vous êtes sûr de ne pas vous planter. Elles vont faire leur maximum, les boîtes derrière qui sont actionnaires, elles vont faire leur maximum pour gagner de l'argent. Donc c'est pourquoi, à la limite, c'est vrai, vous pouvez même quitter cette vidéo parce que c'est je trouve que c'est l'arme la plus euh, la plus efficace pour faire des bons investissements en tous les cas moi je vous l'ai dit euh, de par expérience ça marche alors c'est bien sûr plus difficile à trouver cette information là les blogs ne le relayent pas forcément il faut aller sur des blogs spécialisés comme typiquement bloomberg c'est là où on a des fonds coindex aussi euh, raconte et à chaque fois vous voyez comme ça une news de type aventure capital a investi là dessus hop ouvrez vos yeux Commencez à regarder cette crypto-monnaie-là et là vous pouvez euh, certainement peut-être mettre de belles sommes d'argent. Euh, même si vous n'allez pas gagner l'argent tout de suite euh, dans un court terme, vous allez certainement en gagner sur le long terme. Voilà donc pour cette parenthèse-là, la vidéo n'est pas finie, il y a encore des choses à savoir. Et euh, ce qu'il faut savoir c'est que mine de rien, donc là comme je vous en parle, les euh, I.O. ça avait l'air euh, super bien en fait, hein, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y, y a quand même des problèmes à ce modèle-là. Euh, le plus gros problème, en fait, c'est que les plateformes bah, d'échange commençaient à être de plus en plus sélectes, et en plus elles mettaient des clauses dans les contrats. C'est-à-dire que, et d'une part, il fallait payer pour être listé, et ça commençait à coûter cher pour les entreprises. Bon, ça, euh, c'est normal, on va dire, surtout si elles gèrent le tout. Mais surtout, elles mettaient des clauses de contrat de type euh, bah, il fallait pas lister son token sur d'autres plateformes. Et là, on s'est dit encore mais c'est pas possible. C'est des levées de fonds avec toujours plus de restrictions. Il faut qu'on trouve une meilleure manière. Et la meilleure manière, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, la forme la plus actuelle des levées de fonds, quand je fais la vidéo, en tous les cas, c'est les IDO, donc euh, les initiales text Offering. Donc, c'est la même chose que des IDO, sauf que ça se fait sur des plateformes décentralisées. Alors, il faut savoir que la plupart des IDO, maintenant, sont lancés via ce qu'on appelle des launchpads. Alors, c'est peut-être un mot que vous avez entendu parler. Et bon, en français, ça se dit euh, rampe de lancement. Et ça va parfaitement bien avec euh, cet univers là parce que c'est vrai, là pour le coup les DEX, donc les plateformes décentralisées, vont nous présenter des projets euh, crypto dans lesquels on peut investir et euh, c'est vrai que ça s'approche un peu plus de l'ICO, enfin disons que c'est un modèle hybride de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il faut savoir que les launchpads, y en a euh, ont des mécanismes de fonctionnement différents, donc d'un launchpad à un autre, mais un peu le principe c'est un peu le même. C'est-à-dire qu'on va vous demander de stacker ou de garder euh, pendant un certain temps les tokens du DEX, et c'est comme ça que vous aurez accès, en fait, vous serez sur une liste blanche pour pouvoir participer, donc levée de fonds. Alors je vais simplement vous montrer des, des launchpads qui sont vraiment très intéressants pour moi, sachant qu'il y en a de plus en plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Là, disons que c'est une vue un peu euh, grossière et globale en fait de la chose. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de simplement comprendre l'histoire des levées de fonds, de savoir euh, où ça se passe et comment ça se passe. Et puis après, euh, dans d'autres vidéos, on va se concentrer sur des launchpads particuliers. Alors le premier launchpad que je peux vous conseiller forcément, forcément Binance, alors, je ne suis pas payée par Binance pour parler d'eux, mais euh, bon, euh, l'évidence est là. C'est vrai qu'ils se, se place comme leader. Là aussi, il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée sur le sujet, parce qu'il y a une différence entre Launchpad et Launchpool. Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser le Launchpool. Launchpool qui est en fait l'espace dans lequel on va pouvoir farmer, stacker les tokens des IDO. Enfin bref, les tokens lancés donc dans les Launchpads. Alors, ce qui est bien avec Binance, c'est qu'ils ont des projets vraiment intéressants et qu'eux aussi, ils vont faire un, un processus de sélection qui va être très pointu et sophistiqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme c'était un peu le cas avec les AXIO, elle ne va pas nous donner des, des, des tokens qui sont euh, neufs et récents où la, la société elle est encore bancale, où elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Parce que vous savez, une bonne société, même si elle a un bon produit, parfois, ça peut rater simplement parce que les fondateurs ne s'entendent pas. Euh, je parle en connaissance de cause, par exemple, et enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, euh, des petits détails comme ça peuvent faire que le, le projet n'aboutisse pas, pour des petits détails qui n'ont rien à voir avec la, la société d'ailleurs. Alors, l'autre Launchpad qui fait beaucoup parler de lui, et, euh, les, les adeptes de Polka Dot vont être contents. Qui vous coûte c'est déjà certainement c'est Polka Starter. Alors il y a deux façons d'investir avec euh, Polka Starter. Il y a un système de loterie pour les membres, euh, mais il faut savoir quand même qu'il faut 3000 euh, 3000 pols, donc euh, le token dédié. Oui, 3000 pols ça fait beaucoup et en plus ça peut prendre de la valeur. Donc et d'ailleurs si beaucoup de personnes euh, cherchent à investir sur Polka Starter, encore une fois on revient à la première raison, c'est parce que ils ont montré leur crédibilité. Ils ont déjà choisi des projets qui ont fait beaucoup. Les deux qui s'avèrent sérieux. Euh, je peux vous citer Ma Dao par exemple qui a été euh, propulsée par Podcast Starter. Donc voilà, en fait, plus une, euh, plus une plateforme, plus Index va proposer des bons projets, et eh bien plus on va avoir tendance à les, à les suivre en fermant les yeux en quelque sorte, en disant bon, bah, ils ont fait le travail qu'il fallait. Donc, ça cartonne pour le cas starter. Euh, même si ça devient de plus en plus euh, cher et élitiste, je trouve, de participer. Et en plus, les ventes se font. Il y en a certaines qui se sont faites en moins de 10 secondes. Donc, c'est vous dire comme il faut être euh, hyper alerte. Alors, il y a un autre euh, launchpad que, personnellement, j'apprécie beaucoup. C'est DocDAO et euh, leur incubateur, en fait, est plutôt bon. Le jeton, c'est DocDAO Dime. Et ben, bien sûr, il faut en procéder pour investir dans les projets proposés. En tous les cas, là encore, il faut quand même un certain montant de de, de duck et il s'avère que ça devient de plus en plus cher. Donc, euh, là encore, le même principe, hein, vous, il vous faut des tokens duck pour pouvoir ensuite euh, investir dans les projets qu'on vous propose. Il y a un autre launchpad qui est vraiment top. Là encore, je vous, fais une, je vous ferai une vidéo dessus. C'est mon dernier coup de cœur. Euh, J'ai beaucoup investi dessus, pour vous le dire à titre personnel. C'est TrustSwap. Euh, là, pareil, déjà, le, le projet est, est béton. Euh, le projet est béton, juste pour vous dire de quoi il s'agit rapidement, parce qu'ils font plein de choses. Mais il y a un des services qui permet de faire des abonnements. Euh, vous savez, vous, on, quand on s'abonne... Euh, par mois quand on paye par mois de type partout quoi, en fait Spotify, Netflix, etc. Et bien là, Trustwap a lancé un service dans lequel on pourra le faire avec des crypto monnaies. Le marché, il est incroyable, les, les, les potentialités sont folles. Enfin bref, en tous les cas, moi, au delà de leur incubateur, parce qu'ils en ont un aussi, moi, j'ai plutôt investi dans le token à fond. Un prochain qui est très très attendu, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais YF Dai. je pense que oui, il a du, il a du potentiel, il faudra le suivre. Là pour l'instant, on ne peut pas encore sortir des tokens dessus, des applications, mais euh, ça reste de se faire. Alors pour finir, il faut savoir que les IDO, ce n'est pas la forme non plus finie. On va très certainement avancer et évoluer. D'ailleurs, on peut voir que sur PancakeSwap, qui qu sortent des FO. Euh, voilà donc euh, des initiales Farm Offering, euh, ça peut être intéressant donc voir les projets, mais euh, quand même ce que je dois vous dire avant de finir cette vidéo, c'est que quand même faites très attention, on est, euh, ça nous fait rappeler quand même euh, la, la, la frénésie des ICO. Euh, donc de 2017, on est tous un peu pris, ben, voilà, ça fait partie de la psychologie des foules, on a tous envie d'investir, on voit tous ces marchés-là ouverts, on se dit voilà, je vais investir là-dessus, là c'est comme investir dans le bitcoin en 2013, c'est le moment, etc. On a tous ça, rassurez-vous, moi-même je l'ai. Alors moi ça fait longtemps, donc forcément maintenant je commence à un peu me méfier ou même à être fatiguée, mais pour pas vous mentir et être franche avec vous, c'est vrai que je participe quand même beaucoup, mais pas forcément d'ailleurs dans des ICO des IDO, hein. moi je suis plutôt tendance maintenant ce que j'ai appris c'est que finalement il n'y a pas mieux que d'investir au bout d'un certain moment et la dernière fois quand on avait fait la vidéo il y avait pas mal de personnes qui me disaient oui c'est un peu trop tard bah, euh, pas forcément. très souvent au début il y a l'engouement donc les gens ont investi et le, la, la société elle est emballée forcément les, les, les entrepreneurs ont gagné des millions comme ça on, on en parle beaucoup et quand c'est listé il y a une espèce euh, d'effervescence sur les marchés les gens achètent les gens revendent etc et ce qu'on voit donc la plupart du temps c'est que juste après ce, cette grande effervescence là donc on atteint la th et, ju et pendant des années c'est le grand euh, vide comme un, comme un soufflé si vous voulez donc ça faut vraiment avoir ce schéma en tête. C'est pourquoi, moi, je sais que maintenant, avec le temps, je, je préfère investir quand euh, la société, elle est plus euh, stable, quand justement, elle a fait tout son travail euh, en amont, parce que peut-être que tout simplement, elle reçoit des fonds trop tôt, mais ça, c'est une autre question. Et donc, c'est pour ça, moi, c'est un peu mon avis. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Là, ça fait parce que ça fait cinq euh, ans que j'investis, donc... Euh, à force, on commence à vouloir choisir des stratégies qui nous correspondent. Et je suis contente aussi d'avoir fini avec ce point, parce que je pense que maintenant, vous êtes plutôt armés pour pouvoir investir comme il le faut, comme il le faudrait. Et justement, comme on peut tous être un peu perdus, moi la première d'ailleurs, hein, je, je prétends pas en savoir plus que vous. Euh, on va certainement faire, grâce à vos suggestions donc euh, de, de, des abonnés, Patrice, R qui, qui m'a conseillé pour le Discord. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ça. Je vais mettre ça en place euh, bientôt parce que je suis une vraie brêle dans les réseaux sociaux pour ceux qui l'avaient pas euh, deviné. Mais on va essayer de faire un Discord où on va s'échanger en fait. Euh, J'aimerais mieux le faire avec vous pas que je sois pas tout. Toute seule euh, là-dedans où on va se donner des pistes euh, là où vous investissez là où il faudrait investir et euh, pour finir par exemple par exemple moi, je vais vous donner une token que j'attends précisément c'est Dankie Finance je pense que c'est par exemple typiquement alors elle n'est pas encore euh, sortie hein. ça c'est une entreprise typiquement qui a levé des fonds avec des fonds d'investissement en seed sale ils ont fait tout leur travail il euh, y a une bonne communication déjà derrière ils sont déjà en train de travailler sur leur projet et en gros ce sera du copy trading euh, donc un peu diabolo Itoro, e donc du copy trading mais pour le farming. Euh, donc là par exemple je pourrais investir euh, en amont dès le départ. Là je vais l'attendre euh, l'IDO dès que ça va sortir sur Pancake Pipe, je pense que je vais en acheter et une somme intéressante. Donc voilà c'était juste pour vous donner un exemple concret. Et je vous remercie encore une fois de regarder ces vidéos et on va pouvoir enfin passer à des vidéos un peu plus souples, on va parler de protocoles, il y a des, y a des tas d'opportunités en tout cas à saisir, IDO ou pas, euh, vous en faites pas, il y en a plein, plein, plein, euh, à, où dans lesquels on peut investir maintenant et gagner beaucoup, beaucoup, euh, ça c'est une certitude. Mais il y a de fortes chances, et je ne le dis pas parce que je suis particulièrement optimiste aujourd'hui, parce qu'en plus il pleut, mais il y a de fortes chances que vous gagnez beaucoup d'argent, sérieusement. Donc voilà, merci encore de regarder ces vidéos, passez une bonne journée, faites de bons investissements et on se retrouvera donc pour les Discord, etc. Merci, ciao